Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Atelier tout chaud, bien entendu. Je ne sais pas si tu as remarqué, je suis en sous -pule. Alors, c'est un sous-vêtement technique de chez Bibip. Euh, euh, il fait 4 degrés dehors et dans mon atelier, j'ai actuellement 13,2 degrés et 53% d'humidité. Alors, je ne sais pas si tu peux remarquer derrière, il y a un tube. C'est... Le poêle à bois, je l'ai installé le samedi 29, dimanche 30, je ne sais plus, enfin bref, on s'en fout un petit peu. Euh, je peux vous dire que ça me change la vie, je peux travailler pour l'instant à 13 degrés, je l'ai allumé il y a à peu près une heure, euh, il faisait euh, 7 degrés dans l'atelier, donc il y avait un petit, une petite différence entre l'intérieur et l'extérieur, il y a eu un petit peu de soleil aujourd'hui, mais là, je suis hyper content. Alors non, non, non, non, non. Non, non, je te le dis tout net, tu n'auras pas de vidéo de l'installation du poil. J'avais pas envie. J'avais surtout froid, donc il fallait que je me dépêche pour avoir un truc opérationnel assez rapidement. J'ai essayé de faire ça dans les règles, suivant les conseils d'un ami chauffagiste. C'est pas forcément facile pour un mec qui pige que dalle. Et comme je suis assez, euh, je vais pas dire débile, mais pas loin, ça a été très compliqué pour moi. Alors, le poêle à bois, c'est un poêle de la marque, un poêle, ou un poêle, c'est un poêle, c'est un poêle de la marque Dehom. C'est fabriqué en Belgique, enfin c'était fabriqué en Belgique parce qu'ils n'ont plus le droit de les fabriquer ni de les commercialiser, petite info, à cause des nouvelles normes sur le chauffage. Donc, euh, ça fonctionne du feu de Dieu, on appelle ça un poêle dit turbo, voilà. Il y a deux trous ici, j'approche pas trop l'appareil parce que j'ai pas envie que ça crame. j'ai peur. Il euh, y a un trou d'air normal qui injecte de l'air et là il y a un trou avec une perche qui descend dans le foyer. Ça fonctionne du feu de Dieu, c'est incroyable. Je t'explique pourquoi ce choix. Pourquoi avoir pris un poil à bois et pourquoi pas un poil à peler Eh bien c'est simple, le poil dit turbo de la marque DEOM, ça brûle tout. Comme son nom l'indique, tu peux mettre du papier, du carton, du copeau, euh, du bois, enfin des chutes de tout ce que tu as. Des chats, des chiens, des bébés, enfin tout ce que tu veux, tout ce qui peut cramer, tout ce qui peut rentrer dans le foyer. Ça, il va, ça brûle, c'est sûr. Bon, les bébés, les chiens, les chats, j'ai pas encore essayé. Mais ça pourrait peut-être pas tarder. Ah, je suis plus à l'aise. J'ai essayé de respecter ce qu'ils faisaient un petit peu en termes de normes de sécurité. Alors, je suis pas professionnel, attention, je vais peut-être vous raconter des conneries. C'est même très fort probable. Euh, donc, j'ai mis un tuyau isolé de bas en haut mine de rien ça ça chauffe énormément si tu mets le turbo à fond ton bazar là il est rouge donc moi en haut c'est du panneau sandwich et là c'est là que ça blesse parce que si ça vient à cramer c'est tout qui part en fumée ça m'embêterait ça permet de protéger mes machines quand même donc euh, puis travailler sous la flotte ça m'arrangerait pas trop faire rouiller mes rabots encore moins donc tube euh, isolé de 125 175 ça fait euh, 25 mm 20 mm d'isolant entre la, la paroi enfin dans la paroi c'est euh, on pose la main mais j'aime pas trop parce que je trouve ça chaud quand même <rire> je tu sais c'est un peu con c'est fait pour donc euh, ça marche franchement ça marche super bien dedans j'ai pas grand chose et j'ai gagné comme je vous disais euh, euh, quasi quasiment 6 degrés en une heure et demie c'est quand même pas mal, à savoir que mon atelier n'est pas du tout isolé, hormis le toit. Autant dire rien du tout. Quoi. Euh, alors, là, c'est de l'OSB. Je pose ma main, il n'y a pas de problème. En revanche, ici, les panneaux de Alors, ça coûte une blinde. Certes, ça résiste à 1000 degrés à peu près. Euh, donc, normalement, je suis bon. C'est hyper chaud enfin c'est chaud derrière c'est froid pas de problème c'est cool enfin, par contre va que je trouve les moyens de les fixer j'aurais pu mettre de la laine de roche aluminisée, c'est sûr ça aurait fait dégueu à souhait le fait que ça brille que ça soit chromé c'est pas mon délire c'est pas une boîte de nuit ici donc je voulais que ça soit le plus neutre possible donc la vermiculite c'était pour moi la meilleure option j'aurais pu monter un petit mur en briques ouais mais je suis pas maçon en dessous en partie inférieure, donc le poil repose aussi sur de la vermiculite, on n'est jamais trop prudent. Normalement avec ce type de poil, il n'y a rien qui peut ressortir en mis par ici. Si vous ne l'ouvrez pas, normalement il n'y a aucun stress. À moins de le faire turbiner à fond, éventuellement vous pouvez faire rougir complètement le poil. Mais Alors là, attention les dégâts, je pense que d'ici que lui soit rouge, moi je serai déjà euh, en train d'appeler le pompier. Donc j'y vais mollo, ça sert à rien de le faire turbiner à fond, je peux, c'est pas un problème. Mon installation est prévue pour, mais pas de couilles, pas d'embrouilles. Pour la partie supérieure, bah c'est simple, j'ai fait un trou un petit peu plus grand que le diamètre de mon tube, de façon à pouvoir passer forcément le tube sans être embêté. Ensuite, j'y ai mis. Euh, ces plaques que vous voyez en inox qui viennent de faire la finition du, du tour du tube ça fait pas très propre mais bon j'ai mis des gros coups de marqueur de goré c'est pas bien grave alors évidemment qu'en haut je n'ai pas laissé la mousse polyuréthane contre le tube ça peut être très dangereux forcément il y a un risque d'incendie donc j'ai creusé l'intérieur de la tôle de façon à pouvoir y mettre entre 8 et 10 cm de laine de roche autour du tube de façon à ce que ça fasse une protection thermique. Normalement, le tuyau doit être à plus de 8 cm de tout élément combustible. La mousse polyuréthane est bien partie, je l'ai bien enlevé. De ce côté-là, normalement, il n'y a pas de stress, ça sera safe. Je vais quand même toucher du bois parce que j'ai un peu peur. Même vous faites peur les mecs. Oui, Oui, je les vois vos questions. Je les entends d'ailleurs. Donc, ce sont des éléments d'un mètre euh, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui sont serrés avec des colliers euh, à clipser, un peu comme les fûts euh, les de 100 litres. J'ai trois éléments, je monte au-dessus à un mètre, euh, un peu moins d'un mètre. Normalement, on doit être au 40, plus de 40 cm du fêtage, donc je suis, je suis bon. Bon, par contre, quand je l'allume, euh, au secours, ça fume un peu quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est très efficace, c'est ultra étanche, normalement, c'est prévu pour. Mais que diable, il a mis un thé ici. Bah oui, en fait, j'avais la solution de choisir une box pour pouvoir ramoner. C'était euh, 90 euros plus cher. Euh, donc j'ai préféré mettre ça. Normalement, c'est prévu pour les écoulements. Donc ça, se ça ça doit se mettre en dessous. Et enfin bref, je ne veux pas vous faire un schéma. Je suis pas chauffagiste. Je suis encore moins installateur de poils. Le bordel pour euh, ramoner, bah, passera par là. C'est tout aussi efficace qu'une trappe. Le départ, c'est un départ euh, simple pot, double pot. Double paroi, pardon. Il euh, n'y avait que ça. J'avais pas le choix de toute façon, parce que là, ça passait pas autrement. J'ai fait au mieux. On s'adapte et on domine. Ensuite, c'est fixé par des trucs réglables, des, des supports réglables. Il y a 1m40 entre chaque élément. Normalement, je suis dans les clous. Je dis bien normalement. Si ce qu'on m'a raconté n'est pas des bêtises, n'est-ce pas Lorrain Hein tu vois où je vais en venir aussi, toi Donc, pour moi, c'est l'idéal. Samuel, Samuel Mamias, c'est pour toi. Je savais que tu avais envisagé d'acheter un poil, enfin, chercher un moyen de chauffage. Pour moi, franchement, c'est le top. Alors, ton atelier, je ne sais pas comment il va faire. Je pense plus de 32 mètres carrés. N'hésite pas à prendre un gros. On en trouve sur le bon coin. Autrement, tu le prends neuf, mais ça coûte la peau des, des robignols. À toi de voir. Bon. Moi, le mien, il est légèrement surdimensionné. J'ai fait exprès. Je vais agrandir mon atelier. De pas de beaucoup, mais ça peut compenser. Donc, si tu ne le fais pas turbiner à fond, à moment il n'y a pas de problème. 13,7 degrés. Ça, c'est bon. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est une installation qui me revient à 300 euros de poêle. 687 euros de tubage. Fixation comprise. C'est... C'est déjà une belle somme, hein, euh, qu'on soit clair, mais la sécurité, ça ne va pas de prix. Ensuite, il y a à peu près 100 euros de plaques de vermiculite et c'est tout. Ah si, j'ai oublié euh, 8 euros de cartouche de silicone pour faire l'étanchéité au niveau du toit. Ça ne touche pas le tube, hein, encore une fois. Donc c'est un espèce de raccord bizarre en EPDM qui résiste à plus de 100 degrés degrés et 250 degrés max sur un court terme attention il bah, faut, faut relire la fiche technique je pourrais vous mettre les liens de tout ce que j'ai acheté c'est pas un problème euh, alors bien sûr ça vous l'achetez dans, un, dans une boutique en France il vous assassine il suffit de passer un petit peu les frontières et vous avez du très bon matos pas très cher ça reste cher attention hein, 687 euros pour 4 mètres de tube avec le thé, enfin toutes les connectiques et tout ça. Donc, c'est pour moi une installation à moins de 1000 balles. C'est cher, certes, mais euh, dans un atelier, mine de rien, c'est quand même pas mal. Alors, oui, j'ai piqué l'argent de ma petite, j'ai volé l'argent de la souris, euh, Enfin j'ai fait les fonds de tiroir en fait. Elle le sait pas encore, mais bon, euh, je suis en train de lui arracher les dents pour la rembourser en fait. Bon, tu vois, il y a rien de toute façon, ça ne lui sert pas, elle ne mange pas. Bon, par principe de précaution, cette installation-là, je la ramènerai deux fois par an. Je vais essayer d'avoir une périodicité dans l'entretien, ça sera quand même plus safe et ça permettra d'éviter les conneries. Donc normalement, je n'aurai pas de problème. Je dis bien normalement, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Donc méfiez-vous quand même, parce que ça carbure pas mal. Moi, je ne mets pas grand-chose dedans. C'est simple, je mets quelques bouts de chute éventuellement des petits sacs de copeaux, je mets le turbo, ben là il est ouvert à fond parce que j'ai plus grand chose au donc donc c'est pour gagner un petit peu plus de chaleur euh, mais je ne le bourre pas, je, ça sert à rien de mettre ça dedans, euh, là c'est clair, je, je risque de décaler euh, la Terre de son orbite géostationnaire, parce qu'à mon avis, il va les flammes qui vont sortir du tuyau là-haut. Donc ça m'embêterait de me retrouver sur la Lune. Avant que vous avez compris le délire, si vous faites votre installation vous-même, prenez le plus grand soin. Je pense que j'ai fait des erreurs. Si j'ai fait des erreurs, dites-le moi dans les commentaires. Je rectifie le tir tout de suite. Je n'ai pas envie, de, comme je vous le disais, de foutre le, le feu à la baraque. Ça serait quand même dommage. Parce que, mine de rien, on y est bien dans ce petit atelier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, pour ceux qui sont venus dans l'atelier, je pense qu'ils aiment bien être ici. Donc voilà, ça c'est mon installation. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs, comme je vous le disais. N'hésitez pas à me le dire. Je le redis parce que je vous êtes peut-être pas bien entendu. Ah tiens, j'ai oublié un truc. Euh, toi, tu t'es pas abonné, je t'ai vu. Donc euh, vas-y, tout de suite. Voilà, le... c'est froid, c'est cool. Ici, c'est chaud et là, c'est froid. Voilà, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions le terme... en termes de coût, en termes de... de superficie de chauffage, en termes de volume de chauffage. Pour moi, ça me convient. Mon activité principale se trouve ici, derrière l'établi. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé ici. Alors, comme vous avez pu le voir, l'aspirateur à copeaux n'est plus là. Il va falloir que je trouve une place. Ça, ça sera dans une prochaine vidéo, je pense. Je ne sais pas comment je vais faire encore. Ça, c'est la même merde. Bon, je pense ne rien avoir oublié. J'espère. Bah, et puis, de toute façon, si j'oublie quelque chose, vous me le direz. Je vous répondrai en, en message dans les commentaires. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Donc, la deuxième partie de la vidéo, c'est simple. C'est... J'ai trouvé ma varlope. Ça n'a pas été sans mal. Je suis allé la chercher en Angleterre. Euh, ouais, ça fait un peu de route pour aller chercher. Bon, je passais par eBay, hein, bien entendu. Donc, méfiez-vous quand vous commandez sur eBay en Angleterre. Vous pouvez potentiellement avoir des frais de douane. Maintenant, avec le Brexit. Merci, l'Europe. Enfin, merci euh, Boris Johnson et compagnie et toutes les petits copains. Donc, je l'ai trouvée en Angleterre via eBay. Elle était dans un état, euh, et elle est toujours, dans un état déplorable. La semelle est parfaitement plane et ça... C'est un bon point. J'ai l'intérieur qui est complètement dégueulasse, la peinture s'en va. Il y a des méga points de rouille. Elle n'est pas très belle à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. C'est euh, bah, une belle petite varlope qui va reprendre vie. J'ai commandé un fer euh, pour la varlope de la marque Ron Hawk distribué par la société Oryu, parce qu'il n'y a que là qu'on les trouve en, Europe, enfin en France, hein, du, du moins et comme c'est des amis bah je les fais travailler voilà et au passage un petit coup de pub gratos je suis pas payé pour mais ça fait pas de mal voilà donc et eh ben c'est super cool je suis assez content parce que euh, ah oui 82 livres sterling ça fait avec les frais de port 150 balles merci à mes abonnés de financer tout ça avec les clics quand vous cliquez sur ma vidéo bah, ça me rapporte un petit peu remarquerez que je ne vous demande pas d'argent via des comptes tipeee et, euh, et toutes ces conneries là parce que moi ça m'intéresse pas je suis pas là pour ça, je suis juste là pour partager mon plaisir de travailler le bois. Et rien d'autre, ce n'est pas des tutos, c'est ma façon de travailler, comme je vous le disais, c'est ma façon à moi. Euh, c'est peut-être de la grosse connerie, je sais pas, peut-être. Je suis pas là pour cirer les pompes des marques. Euh, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai, comme vous savez, je suis assez franc, sans langue de bois, comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc, euh... il y a un petit message subliminal. Hein. Hein soyons soyons francs, soyons honnêtes. Voilà. Euh, sur la varlope, c'était tout. Ouais, donc euh, 82 livres de sterling. Attention aux frais de douane, moi j'en ai pas eu. Ça a été euh, pour moi une bonne opération. Ça peut être très vite catastrophique. On peut se retrouver avec 40 ou 50 balles de douane. C'est pas négligeable. Donc voilà, plus le fer Renault, ça me fait une varlope à 220 euros. Voilà. Avec le fer. Qui va bien et le contrefer qui va bien avec un acier tip top parce que le fer qui était dessus c'est une catastrophe voilà sur ce je pense ne rien avoir oublié sur la varlope si j'ai oublié comme d'habitude vous me le dites n'hésitez hein, pas euh, ah oui je raconte peut-être beaucoup de conneries en fait hein. ouais, euh, ne vous inquiétez pas c'est normal le sujet qui fâche euh, je suis pas très présent vous avez pu le remarquer j'essaye de vous sortir une petite J'essaye de vous sortir une petite vidéo, un petit flash Instagram ou un petit truc sur ma page Facebook. Tout le monde ne, tout le monde ne va pas sur Facebook. Suis, euh, vous avez tout à fait raison, c'est de la grosse merde. Euh, mais ça permet de communiquer assez facilement. Je préfère largement Instagram, c'est beaucoup plus facile pour moi. Tout le monde n'a pas Instagram non plus. Bon, bref, on ne va pas polémiquer là-dessus. Euh, YouTube, c'est un bon moyen de présenter un peu ce que je fais. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas été très présent durant cet hiver. Euh, ben, du fait qu'il n'y ait pas de poils, je me pelais un peu le cul. Je ne sais pas si ça va changer, il fait 13,6 degrés, je à le préciser. Euh, J'espère que ça va être un peu plus régulier, C'est, n'est pas moi qui, qui décide en fait. J'ai un job à la con, enfin à la con entre parenthèses, il me permet de me nourrir, de nourrir ma famille. Euh, je remercie mon patron de m'avoir employé d'ailleurs, oh, on ne me regarde pas, hein, je n'ai pas besoin de lui cirer les pompes. Euh, le fait que je ne publie pas régulièrement, c'est que j'ai un travail, comme je vous le disais, qui est assez prenant. On peut travailler trois week-ends dans le mois, quatre week-ends dans le mois. Donc, ce n'est pas forcément facile pour moi de vous sortir du contenu. C'est très difficile pour moi d'avoir un planning régulier de publication de vidéos, sachant que je ne sais jamais comment je travaille un mois sur deux. C'est pas facile. Euh, J'y pense tout de suite. J'ai fait une erreur sur l'installation de l'extincteur. Il va repartir à l'entrée du bâtiment. Enfin, du bâtiment, de l'atelier. Parce que c'est plus facile d'intervenir sur un feu en ayant l'extracteur en main déjà que de venir le chercher dans le feu. Je sais, on m'a fait la réflexion et c'est une très, très bonne réflexion. Merci à ceux qui me l'ont fait. Euh, voilà. Euh, sur ce, j'espère que bah, ça vous aura plu. Les explications, la varlope, le, le reste, on s'en fout un petit peu. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je réponds... A tout le monde, bien que la dernière vidéo, j'ai pas répondu, je suis désolé, j'avais pas le temps. Euh, N'hésitez pas. Question euh, Si vous n'aimez pas, marquez-le aussi. Je m'en fous, moi, ça me dérange pas. Hein. Vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez sur le petit pouce négatif. Ça me pose pas de problème. Voilà. Euh, j'ai rien oublié Je sais pas. Bon, c'était Franck de Créolinium. Bisous, bisous, la bisous au chat et à bientôt. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à ta chaîne. Non, non, les copeaux maintenant c'est dans le poil. Donc bah, tu vas trouver autre chose. Allez Ciao bon, Revenez, revenez, revenez, oublié un truc. Euh, je descends à Albi, voir la forge de Saint-Gibri, je vais essayer de capter des images, capter des sons, et euh, éventuellement peut-être faire une vidéo, mais un truc ultra court, avec des, de la forge, de la piqûre, mais euh, je vous dis, il y a un ultra court, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Samuel a fait une très très bonne vidéo là-dessus, il y en a quelques-uns qui sont passés avant moi, qui ont fait des vidéos remarquables, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je veux juste capter des mouvements, des photos, euh, du feu et des sons. Voilà. Si, euh, si tout se passe bien. Si je ne chope pas le Covid entre-temps. Normalement, pas de problème. Donc si je chope le Covid, je sais Daniel que c'est de ta faute. Voilà. Allez. Bonne journée. Enfin, bonne journée. Oui, bonne journée parce qu'on est dimanche matin. Enfin, on est dimanche matin. Non, on n'est pas dimanche matin, mais vous avez tous compris. quoi. Euh, Rendez-vous bientôt. Et... Et puis c'est tout. Bon. Allez, tous